salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une recette de praliné de riche pourquoi de riche parce que j'ai payé 18 euros les 300 g de noix de pécan ça m'a fait hyper mal au cul bon elles sont bio donc on lui pardonne cette recette est hyper hyper facile mais assez longue à faire donc ce que je vous propose c'est de mettre pause tout de suite sur la vidéo Courez chercher votre leggings et on se fera quelques petits squats pour se déculpabiliser de manger cette grosse grosse grosse merveille en fin de vidéo. Eh bah bien écoutez, je vais arrêter de parler tout de suite et puis bah je vous présente tout de suite les ingrédients et le matériel. Pour cette recette, vous aurez besoin de noix de pécan, de sucre en poudre, d'eau et d'une pointe de sel. Ensuite, pour le matériel, vous avez besoin d'une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, d'un petit mixeur, d'une casserole, de maryse et puis d'une spatule en bois d'un thermomètre alimentaire ainsi que d'une poche à douille ou d'un sac congélation donc voilà pour euh, tout ça voilà voilà messieurs dames voilà donc une fois que vous avez préparé vos ingrédients et votre matériel on allume le four à 180 degrés et on va tout de suite enfourner nos noix de pécan pour les faire torréfier donc pendant 10 minutes à 180 degrés donc là, tu as voilà, donc là du coup, il reste deux petites minutes avant que mes noix soient torréfiées. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer le caramel dès maintenant. Donc vous prenez votre casserole, vous ajoutez votre sucre avec votre eau. Et là, on va tout simplement venir mettre notre, bah, notre casserole sur le feu pour le faire cuire tout simplement. Et ensuite, vous plongez votre thermomètre dedans. Quand il a atteint les 121 degrés, vous pouvez ajouter vos noix à l'intérieur. Une fois que vous avez ajouté vos noix, la cuillère en bois intervient et il faut continuer de mélanger tout le temps. Ça va devenir très blanc, très sableux. Pas de panique, c'est pas raté. Il faut continuer de mélanger. Et en fait, du coup, le sucre va se dissoudre et se transformer en caramel. Une fois que c'est bien caramélisé, on dépose tout sur la plaque de papier sulfurisé et on laissera refroidir. Voilà, donc là, du coup, vous avez vu, mon, mon caramel s'est bien formé autour de mes noix de pécan. Je reprends ma plaque de cuisson avec mon papier sulfurisé et je viens tout simplement les déposer sur ma plaque. Voilà, donc là, du coup, comme vous voyez, moi, mon caramel, on va dire, est très foncé. Plus vous le faites cuire, plus votre pralin aura un goût, on va dire, prononcé. Moi, j'aime quand il est comme ça. Si vous le voulez, un petit peu moins fort. Dès que votre caramel est un petit peu... Euh marron clair on va dire et que vos noix de pécan sont bien enrobées de ce caramel vous pouvez les retirer tout de suite maintenant que vous avez bien bousillé votre casserole moi ce que je vous conseille c'est bien de la remplir d'eau la refaire chauffer ça va tout simplement faire fondre votre caramel et en attendant donc on laisse ça refroidir et quand ça sera bien froid je vous montre l'étape suivante voilà, donc du coup, on se retrouve, on va dire, 10 petites minutes, allez, un quart d'heure après. Notre plaque de caramel a bien refroidi. Là, tout ce qu'on va faire, c'est la concasser pour la mettre dans notre mixeur. Et en fait, on va tout simplement mixer pendant à peu près 10 minutes. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de faire des pauses parce que votre mixeur va carrément cramer si vous ne faites pas de pause. Pour tout vous dire, j'en suis à mon quatrième mixeur et ma mère est plutôt contente que je sois partie de chez elle. Maman, si tu passes par là, je t'aime. On casse tout et on mixe. Attention à vos oreilles. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des pauses. Vous prenez votre marise, enfin une spatule, une cuillère, n'importe quoi. Hop, et vous décollez bien votre poudre des parois. Donc c'est là que le leggings intervient. Vu qu'on se fait chier, c'est parti pour une série de 10 squats Voilà, donc là du coup, ça fait ouais, moins de 10 minutes que je, que je mixe. Et là du coup, on a une belle pâte, une belle pâte bien onctueuse. Oh la vache, si vous saviez l'odeur. Donc comme vous voyez, on a vraiment un beau praliné bien bien onctueux. Alors moi, c'est fait exprès, j'ai laissé des petits grains. Après, si vous voulez vraiment une pâte lisse, vous continuez tout simplement de mixer et vous aurez une pâte bien lisse. Oh là là, j'ai envie de me baigner dedans. Là, je la mets dans un petit pot euh, non fermé parce que dès que la caméra sera éteinte, je vais me faire ça à la petite cuillère. Oui, c'est dégueu, mais je suis comme ça. Ou sinon, vous pouvez la mettre dans un pot hermétique, la garder au frigo et la sortir un petit quart d'heure avant de la déguster. Vous pouvez donc vous en servir sur des crêpes bien, bien chaudes, trop, trop bonnes. Ou sinon, dans des préparations à pâtisserie pour faire des gâteaux ou autre. Moi, cette euh, vidéo fait partie d'une série de vidéos pour faire tout simplement une recette de cookies que vous verrez bientôt, de cookies juste magnifiques. J'en dis pas plus, vous aurez la surprise. Et cette recette fera partie également d'une playlist qui s'appellera les tartinables où en fait je vais faire d'autres recettes tout simplement à tartiner. Vous l'aurez compris, j'ai pas cherché bien loin. Je m'arrête de parler, je vous laisse déguster tout ça. Je vous souhaite une chic journée, soirée, après-midi. Surtout, surtout, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Déjà parce que ça me fait plaisir. Et surtout comme ça vous verrez les autres recettes pour faire la recette de cookies. Juste magique que vous ne verrez jamais nulle part ailleurs car elle est créée de toutes pièces par mes soins. Oui, je, je suis plutôt fière. Donc abonnez-vous et surtout likez, partagez et faites tout ce que vous voulez. Allez, je vous souhaite une chic journée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Oula, oh le vidéo, il était... Euh...